Bonjour, alors pourquoi on a une différence sur l'ordonnance entre la vision en lunettes et la vision en lentille Pourquoi ce n'est pas les mêmes chiffres Eh bien, tout simplement, je vais vous montrer ça et je vais vous donner une petite... Euh, bah voilà, on va faire une petite expérience et vous allez le comprendre tout de suite, ça ne va pas durer très longtemps. Donc, c'est la distance œil qui joue sur la puissance du verre. Alors, pas sur la puissance telle qu'on la mesure, mais sur la puissance qu'elle intègre au niveau du système visuel. Vous allez comprendre tout simplement avec une loupe pas compliqué c'est une petite loupe donc sur cette loupe ben écoutez je vais m'approcher un peu on verra mieux. voilà je vais la mettre devant mon œil. vous voyez le grossissement de l'œil et quand j'éloigne vous voyez donc que je fais varier la puissance et le grossissement donc tout simplement entre une paire de lunettes qui est située à environ 13-15 mm de l'œil et des lentilles qui sont à une distance nulle puisque posées directement sur l'œil, selon les corrections et notamment quand les corrections augmentent fortement, la correction n'est pas la même. Tout simplement. J'espère vous avoir appris quelque chose. Allez, ciao